Donc on doit refaire toutes les autres coupes là Vas-y fais A. Automatique et là tu fais pareil Ah, fais auto okay. Je préfère éteindre Alors Alors il va être plus dur ou pas oui. Ah ouais c'est des coupons d'or qu'on va gagner. C'est la dernière qui va être jouée. Mais... Oui. Des Mascas. Si ça va changer quoi De quoi Bon déjà si j'arrive à taper ça. Et <rire> ouais, le premier but Attends, ce con, il a fait une tornade hein. Ah ils ont déjà des... Ah, des... Ouais. des trucs Voilà... Putain, putain. Oh ah t'as vu, il y a même... Putain... Ah, ils esquivent tout le temps... Genre le premier but on va en barre plus facile après ils euh, vont des trucs Oh mais quel bande de fils de sagouin Oh putain Ah oh, ouais j'ai casqué tout mais... mmh, ouais en plus elle a tout Ouais du coup il peut nous frapper genre normal Moi ouais, là bas Qu'est-ce qu'il a fait oh, tu pas Mais j'ai appuyé sur 1 en plus en fait, encore dans les cases en soi fait... Yes <rire> ça c'est fait shooter dedans Bros. Junior Regarde-le là Mais comment ça se fait que t'es pas fait frapper dès le début oui, Mais t'as été là Oh On est pas en, en bas! Là. Oh mais la Oh non Oh non ma... Oh bon, on euh, va euh, euh, euh, pas la peine Et donc ça, ils vont jamais les rater quoi Ah oh, dépêche! Ok, Mario Ouais ah, ouais, on savait que as, euh, ça allait marcher ne t'inquiète pas, on va marcher, je veux, je, j'espère. Merci, c'est cadeau. Maintenant, on fait des beaux buts, hein. vous faites des. Qu'est-ce qu'elle fait Oh, il a volé Il faut attaquer dans tous les sens ou pas. Comme C'est ah ça C'est ça ça C'est ça Je ne me souviens pas de ça Mais... Vas-y <rire> hey, Tu dois bien passer. lui parles pas quoi Mais tout. plus là, ouais, mais... <rire> là Mais qu'est-ce que tu fais dans les cages, toi oh, est bon. oh, putain, on a déjà perdu. Tout ça parce qu'ils ont fait un tir... Euh... Ouais, ouais ça aurait été. C'est pas spécialité quoi. Bah, non, c'est enfin, bon, pas spécialité quoi. On aurait gagné sinon, on se hein. reperçu bah, là. C'est tu peux le perdre, faut juste l'acheter. Ouais, mais après on va aller derrière. C'est que des gros en plus. Faut <rire> ouais. ton temps chargé En plus, ils ont des casques. <rire> Non mais là faut chercher à fond, on peut pas... Le mec il a même pas tant tiré, il tire normal et tout en plein milieu du terrain, il a l'impression là, mais il est... On recommence la base. Bah c'est ça. Pourtant on a utilisé toute notre thunes. Je euh, vois avec les manières faire des skins, ça putain, putain! Dégage! Putain, il est passé entre les jambes. C'est pas parce qu'il est tout petit. Je sais pas comment l'appeler, les gens tous ces Ah Après, il se fait bouffer les jambes. <rire> On va direct En tout cas on reste là hein. <rire> Donc, à, à, à, à. Oh 1-0 2-0 Comment je l'ai envoyé oui, C'est un tes hein. Mais T'as vu ça t'a frappé C'est nul ça par contre. Ouais ça l'a frappé en même temps. Putain! Casse les couilles Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il sur les Oh mais il dégage ton ventre toi! T'as qu'à. Ah, il est qu quand même écrasé dans les trucs! Mais wesh! Oh là là, il arrive! Eu... Tu m'as fait buter la gueule et c'est une carte Oh y'a yeah, y'a yeah. y'a Mais j'ai fait quoi là J'ai réussi à faire une esquive Ah tu m'as frappé ouais. ah, Pourquoi Donkey Kong est par terre Il est frappé là de la côté l'esquive Mario, merci. Mario, Merci, Mario. <rire> merci, mon frère. Pendant que j'ai le ballon, t'as qu'à les buter. ou l'inverse. Mais t'as vu combien il tient Ça fait poteau, machin. Oh. Mais c'est une blague. Mais en même temps, il pas accès en gros ventre, bordel. Putain j'ai tiré deux fois là Ah toi tu le défonces ouais, Putain, oh, non oh non Oh non Oh puis Mario est par terre évidemment okay, je ça. Oh ok c'est plus Oh C'est impossible à faire Allez il est fou faire encore un but d'avant Oh je vais là c'est impossible, mais en même temps, vous faites tout le ça, C'est pas une stratégie, ça, c'est de la merde. Ouais, mais j'ai plus personne, après. Putain, il y a eu ce qui ma carpate que je vous propose. Oh non, t'es arrivé, là. d'ailleurs Son cul, oh putain les bâtards Putain uh, uh, uh, uh. Putain Oh mais mes là Dégage Mais genre il est rentré comme ça Il est même pas rentré là C'est une blague quoi. Bon, tu vas voir là. Ouais t'as vu il n'est même pas le temps de le faire Mais arrête de faire ça! Mais c'est la face! Oh putain, je l'ai assommé, il hey, Mais tu me frappes dedans! Putain, c'est un petit copain, je trouve. Donc, on ne peut rien faire, alors bon, on va un espoir, on va en arrêter peut-être. Voilà, je envoyé là car je un peu se à chaque fois. Oh mais non, mais là c'est impossible. Ah, t'as vu que le gars il tire. Attends, à... ça s'est encore déconnecté Non, mais j'ai appuyé sur le bouton parce que les deux boutons sont sur. sur... Pourquoi ça fait ça Parce qu'en fait les deux boutons ils sont à côté. Ouais. Exhaler, on a besoin de voir. Ouais, c'est surtout qu'il remarque là, je sais même pas si on prend des liens, c'est surtout qu'il remarque en je sais pas au fond de son Mais putain Il pète les coulis, hein Dégage, je, je défonce tout. Ouais, ouais. En même temps, il y avait ouais, beaucoup plus de... C'est une blague Dégage ouais, les... Mais wesh, comment il a marqué, là Là, tu es toujours à l'Ottawa, j'ai endormi, là. Oh, c'est encore pire que tel. Oh ouais, c'est ça Allez, ah, dégagez tout ça. Il fou, je marque. Quand même. En c'est facile quand t'as l'étoile, hein, pas de. Ah ouais. Ça ah, va, bah, c'est pas le là. Hein. Je ne sais plus donner la tombe de jour. Ouais vous êtes contents, vous avez gagné juste parce que vous avez fait votre super trap. Il n'y a aucun skill en fait. Ouais c'est bah, super fascinant. Aucun skill je vous dis. En fait, ça coûte encore plus de, de thunes à faire. Ah parce que ça peut pas faire recommencer en thune. Ouais. Bah j'en ai 4000. Ah mais bon, on va pas recommencer 10 fois en tout cas. Bah. Eux ils sont trop de chauds, ils sont tous des gros. Ouais mais c'est n'importe quoi en plus ils gagnent seulement parce qu'ils font la hyper frappe Sinon ils gagneraient pas. vous êtes fort Je marque en premier non, Je sais pas si tu fais ça ça Je sais je marque en premier et après ils remarquent 3 buts de suite Ouais il va faire une super frappe enfin, Ça va faire des buts tous les 5 secondes Donc tu buts. marques du milieu du On fait ça on ne marquera jamais ouais. En plus je charge ah tu vois il l'a arrêté. Oh, ben voilà, pas de... non, en plus il charge même pas. Tu vois il tire comme ça. Tu es obligé de te rapprocher tout près de lui. En normal. Tu vois lui en plus c'est des tirs normaux et tout. Genre non chargé. Tu es obligé de te rapprocher à, à fond pour remarquer. C'est bien au début, et de... après les, les... Non mais... Les faire à chaque fois ou quoi ça <rire> Putain, ils le trou. Lui, il marque 2 secondes et nous, on peut pas attendre genre Non euh, le, de le 3, 3, mais c'est n'importe quoi leur délire. J'y crois le jeu, J'ai pas, on s'y frappe en même temps. Je les gars, je vois le budget plus que tu peux. attention ah, parce que là faut niquer lui là parce qu'il va faire exactement la même chose <rire> hop dégage voilà. il se Et passe alors, cool il hein. faut le niquer lui à chaque fois au début parce que sinon allez, il fait toujours la même chose quand tu regardes bon, allez, quoi, je là par contre ils vont, faire, ils vont essayer de faire un tir hop euh... oh, voilà c'est bon leur pâte à hyper frappe. Bon fou je la ramasse tout le temps. Même si on n'arrive pas à la faire, c'est pas grave. Comme ça, eux, ils en font pas. Là, là, les gros porcs Putain, je sais pas qu'on a pas de temps à faire des passes là. C'est mort. Ça sert à ça a rien à avoir des toutes deux techniques en fait. Mouche non, mais c'est lui qui l'a tout eu lieu quand C'est un psychopatou. C'est t'as fini. Ouais Nous, on ne marquera jamais là. de là-haut. Ah, ouais, ah mais quand tu les dégages, en fait, ça va de là-bas. Du coup, c'est un moi. Aïe Non mais... Non, non, non Ouais, c'est bon, on a ramassé le machin. Oh putain, mais il y a 3 carapaces là. On est tous à terre encore là. Dégage. Non, non, tu peux pas marquer de l'or. C'est Merde, toi. Ah, je crois que je vais laisser de l'or. Juste par terre. Putain. Tain, en fait, faut tirer tout dessus. Bah, là, putain, là. En fait, faut tirer tout dessus parce que chaque fois, je vais baiser la gueule. Il se passe je tu essaies de tirer on, a... une... on peut pas, on peut rien faire à chaque fois qu'on a la balle, ta... il voilà. est dans la gueule Mais pourquoi il va par là aussi Ouais, c'est ça, ça ouais. Voilà, on a passé genre normal et Donc il est con, je ne suis ce que tu veux Il est endormi Tant mieux Voilà Qu'est-ce que vous faites non mais, non mais c'est ma gueule ou quoi Ma gueule Putain, bâtard, avec elle est tout oh. Putain, les va être Il m'a tiré dessus, je l'ai en culé Non, ça c'est bénéfique pour nous Faut marquer, faut marquer là Ouais faut... mais, là faut marquer là, faut absolument marquer là mais moi j'arrive à la sauvegarde. Non allez Non oh. Mais qu'est-ce que je fais ah. Hors de question de vous marquez cages Mais c'est quoi c'est lire Non mais euh, on voit plus rien <rire> non. On Va chercher mal. Mario, mais oh Putain, mais à chaque fois. Je vois ce que j'ai fait, mais j'ai fait un... Enfin, un, truc. un truc. Non, marque Marcotte. Ah, non, non, mais c'est quoi <rire> ce <cette> truc <rire> Pourquoi... <rire> <rire> Il y a un bug <rire> là, c'est pas possible. C'est quoi la carapace de tourner en haut Un truc Là, faut marquer un truc. Ouais, bah là c'est le but en or. Ouais. Putain, c'est trop. Ouais, non mais ils font du c'est pas possible. Non Mario Oh non, ouais. Bien joué. Wow. Allez Si on le spoil comme c'est pas possible. Allez ouais. Oui Premier match. Euh... Oh, <rire> Non mais s'ils ont toujours de toi le bal c'est encore pire On a plus de possession Ah oh, c'est chaud c'est sérieux là hein. 5-4 Et maintenant on arrive à, au but en or 1-0 qu'on avance plus euh, que c'est moi bon. Oh putain ils ont deux gros Oh putain ils ont poulé une aussi ouais. chier Ah oh, frappe fort elle Quand on frappe avec elle, on vole à 10 km. De ouf. Voilà, elle a peut frapper genre normal. Mmh. Genre comme euh, comme si.. Ils ont l'air moins frappés. Ouais. là Ils ont que des bons perso. Voilà, ouais, c'est un peu un petit peu d'autres, apparemment. Qu'est-ce que, que je fais grilles, euh, oh, veux Oh Oh le... y'aï Les gars, fais gaffe Vas-y, j'arrive J'en ai, mais j'ai pas marqué quand même. Mais tu vois, si j'arriverai plus, oui, ils vont marquer d'abord. Les gars, c'est mort, vous ne marquez pas. Je suis pas sur la hein. Mais je peux pas. Bien, peux. Putain, je peux pas faire des screams. Oh, Qu'est-ce qu'on Qu que... Mario, il est en défense. Moi qu'est-ce que tu fais par terre toi ah, on, on nique chaque fois Putain Gali On peut pas taper le, le gros là Non mais il est gros enfin, Attends, je crois pas Qu'est-ce qui s'est passé là Putain mais j'ai beau les shooter dedans dans tous les sens euh, Putain on s'en pas vouloir euh, faire leur hyper frappe par contre ah non, t'as vu, Bowser, il a pas sauté au-dessus de moi pour attraper le ballon. Oh non. Oh non, pas le gros encore. Avec ton ventre là. Ok, c'était quoi cette passe bizarre Pourquoi le coup de passe en arrière Je t'appuie sur le bouton sans que voir. Mais c'est quoi cette passe bizarre Bien joué, Bozor. Pourquoi il recule Gozo Il sera pour Michael Jackson. Dégage. Oh porc ouais. ah, faire plus, plus de, de sport et moins Il a marqué. WESH Non mais elle est trop cru elle va Allez envoler Les gars Oh ouais Ouh mmh, pièce yes. Bien joué Ah le gardien il a l'air moins fort quand même Ça a l'air d'être plus possible de tirer de marquer des buts Oh non, oh non ah, ah non Ah tu vois ils sont moins forts ah ouais. Faut que tu fasses euh, bien le truc oh, oh, oh, oh. Ouais mais là, il a, il a la queue rouge Normalement en queue rouge il peut pas marquer Ah il est cassé le machin Faut pas que tu casses la flèche bon, des fois ça peut passer une des Ouais non mais avec queue rouge il passe Avec queue rouge il passe jamais hein. Ah si, ça dépend hein, à quel endroit où t'es sur la map hein. Ça dépend en fait Donc oh, Mario ne marque plus là Ouais Pourquoi on peut pas prendre Bah qu'est-ce je... oui. bah, que si tu lui racontes, moi je peux frapper Bowser vers normal hein. ah, Ouais ouais, mais Mario, moi j'aime bien Ça dépend peut-être de personne. Et toi t'es Bowser Junior, moi je suis Mario Mais Bowser Junior, normalement, il y a plus de puissance que Mario des fois Oh pff. Ça dépend, Et, euh... Putain, le Mario était dans l'électricité. Oh, oh, il peut attendre un peu, pas Nous aussi, on va jouer avec... Mais qu'est-ce que j'ai Du coup, je suis au TR. Non, mais t'es en train de faire le truc, mais là, t'es complètement raté. Ouais, ouais. Ça peut marcher Là, t'es complètement rapide. Non. Toi, c'est dans le noir, en interne. Toi, toi tu l'auras pas. Normalement tu pourras frapper les autres. Ouais. Moi bon, regarde, moi ça ne fait rien. Ah ouais, donc on peut rattraper la balle si elle sort. Bah elle va sortir. Attention. Oh mais oh, Bowser il est déjà réveillé. Vas-y direct. Oh mais trop fort. Bah il était nul tout à l'heure. Ça je le prends, c'est mort. Quel enculé. Oh il m'énerve hein On peut encore faire un match nul non bah, bah si tu comprends. Après l'autre but. Oh non tu oh. vois. Oh Mais tu appuie, trop. tôt, trop tout Trop tard euh, quoi, mais, tiens, mais, mais non, c'est pas bizarre, c'est juste Toi qui sais pas du tout, c'est quoi Bon essaye de la rattraper direct et tirer. Ouais mais, mais ça va être sur Bowser à chaque fois, ça m'énerve. Mais, Bowser Jr, c'est bien, parce que ça nique tout le monde. Merde, yeah, ils sont déjà tous réveillés. Bah ouais, c'est tous réveillés. Bah, lui, le Mais bon, il bon. ben, l'a gardé. Mon ouais, ouais. frère, je fais des seins. Il y a quelqu'un qui t'a touché, moi ou Ouais. Mais on marque. pas Or, deux questions, tu marques là. Ouais, Bien sûr. Vite, vite Mais Mario Allez. Ouais. Il a fallu l'attraper en plus, c'est si ça. Deux fois le bouton, <rire> le bouton Putain, j'y crois pas. Bah, ils étaient moins forts, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait un de taille. Oh non, pas eux bah, alors, Eux, ils sont faisables aussi. Hein. Ils sont faisables, mais ils sont plus durs que les autres, je crois. Ah, je sais pas. Ah, c'est leur 4, c'est pour ça. Ouais, c'est Les gars Non, mais j'y crois pas. Hein. Non, mais là, enfin, ce serait vraiment abusé quand même. Voilà, j'attendais voilà, le bon moment pour l'acheter ça. Pour ça. J'arrive ah, à me frapper quand même, non, non, il faut choper. Voilà, dégage de là. Putain Mario était dans les buts quoi. Non mais dès qu'il déglingue ton défenseur, c'est bon, c'est mort, tu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 mais c'est nul les objets c'est nul ça nous frappe aussi ça a un cœur sans dégage putain harmonie de mes couilles harmonie de mon cul oui vas-y marque dessus vas-y mets ta race toi tu ton masque laisse laisse-moi tranquille J'ai tous les.. Je vais tous vous mettre à l'hôpital comme ça je... pas vous tout de suite. Pas vous du tout. Comme ça, on gagnera. des dedans. Euh... En fait ça faudrait qu'on réussisse notre super frappe, parce que là c'est pas possible. Moi bon, c'est trop tard, hein. on va de faire. Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi on était tout seul pour la des Descage, mais. Il prends pas la main Non ça n'a rien Non non non Ah oh, les composes sont Bizarres quand Quand tu charges. Vas-y esquisse moi va es Esquive-moi vas-y Dites ta merde Dégage toi aussi Mais laisse-moi tirer merde On sortira pas aujourd'hui, on la fera la semaine prochaine aussi. Cool. Ouais, on va fera la... Ouais, la semaine prochaine. C'est bon, cool, il y a, a... a... rien à faire ici. Du coup, je reste plus qu'il y a. On aurait qu'à faire les deux chez ma miette plutôt. Ah oh, Il est passé Alors, On marche jamais, c'est des le de voir. Mais il avec la tournette de merde, euh, dégâts Ah, on n'a pas le droit de s'approcher de sa carapace, mais on meurt. Bon, au moment, il faudrait arrêter quoi. Dégage. Il y a toujours un derrière qui t'attaque à chaque fois, c'est casse cou Mais il dégage de là, toi, tu fais quoi, vieille Putain, elle va rejoindre tes grand-mères, merde. Mais ouais, c'est pas normal ça. ça je je m'en vas-y. J'ai à prendre un truc. On ouais. se coin à la manège, je peux faire des esquisses. Ouais. Putain, il fallait le dire avant. On ne s'arrête pas, parce que... On, On reprendra la 73 so de possession. Bah, je pas, je euh, sais pas... Euh, euh, 2, c'est n'importe <rire> quoi, je <rire> comprends. <quoi. rire> Bon on va reprendre le prochain match dans euh, la prochaine file. Ouais c'est euh, jusque là on revient parce que là franchement j'ai pas. Non si ah, mais on... là on reviendra ici. Ah ouais c'est bon, on revient directement ici à chaque fois. Ah bah ouais, ouais c'est cool. Bon. Ce que j'allais dire, c'est fort tout faire ça. <rire>